Cette cérémonie est devenue une tradition et puis elle exprime euh, la fierté de voir nos enfants réussir et concrétiser leurs rêves. Bah c'est un moment d'émotion, c'est le jour de la paye en fait. Moi je suis très fier qu'on puisse s'associer à cette réussite de l'ensemble de l'équipe éducative et des agents voilà, qui ont tous contribué à la réussite de ces élèves. J'ai eu une bac avec 17, 17 et 27 de moyenne et je j'ai eu la note euh, au bac de 14,01. Franchement, c'était super de voir que mes efforts ils ont payé. L'année dernière, il y a eu 97% de réussite. Quand en France, le pourcentage de réussite était à peine de 93%. Voilà, félicitations à tous. Quand j'ai vu mon nom, Aouzi Sidamed, avec la mention bien, quand même, j'étais très heureux un bon moment pour moi. Un de mes meilleurs souvenirs, ce serait les 3 heures de TP avec Monsieur Delandre, le prof d'ASBP, et grâce à qui. Euh, j'ai eu une spermatozoïde. Je voudrais rentrer en école de kinésie euh, thérapie. Je vois que du bon pour la suite, du coup euh, j'y vais en mode positif et à fond. Bah, je fais une passe pour, euh, pour essayer d'aller en médecine et euh, j'aimerais bien continuer en, dent en dentologie si je peux. Maintenant je suis euh, dans une université à Paris comme quoi tout est possible. Je leur souhaite bon vent, je leur souhaite de ne jamais rien lâcher, croyez en vous.